Bienvenue sur euh, cette présentation sur la création de site web. Aujourd'hui nous continuons de parler sur les menus accordéons. On avait fait un tour de toutes les fonctionnalités liées à, à, à, ce, à, ce, à cet élément. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'autres aspects de cet élément. Pourquoi le menu accordéon Pourquoi est-ce que en quoi est-ce que ça peut être intéressant quand, quand je clique sur cet élément, vous voyez que ça se déroule hein, comme un accordéon. Et ici par exemple vous avez du texte. Vous avez hein, du, ça aussi c'est du texte hein, ici. Et vous avez un bouton. Et si je veux, par exemple, ramener une photo dessus, je peux le faire. Donc, je vais aller là, ajouter « éléments ». Je retourne là, je vais aller chercher une image. L'image, elle est où Une image, une image, oui, il y a une image ici. Je peux glisser, déposer et j'ai une image sur mon menu accordéon. Je l'ouvre de nouveau et j'ai mon image là. Par exemple, cette image, je vais aller la changer dessus je vais changer cette image ça par exemple là ça peut être pas mal ok c'est super j'ai mon image dessus donc le test je peux modifier vous savez comment le faire sinon allez regarder nos précédentes présentations sur euh, le sujet on a parlé du texte euh, le bouton aussi on peut le modifier en faire ce qu'on veut supposons que non euh, ok on a fait ça ici on c'est bien on est content mais sur l'autre on en a plusieurs et sur l'autre on veut avoir plutôt une vidéo on peut faire la même chose. On va aller chercher une vidéo. Peut-être qu'on a une vidéo sur YouTube hein, et qu'on va importer. Donc, où sont mes vidéos Je vais aller les chercher. Vidéo, vidéo, vidéo, vidéo. Alors, ils ont rajouté des éléments. Du coup, ah, mes vidéos sont là. Je peux aller par exemple à YouTube, vidéo sur YouTube. Je ramène ça là. Je clique dessus. Je retourne. Je vais aller regarder ce qui se passe. J'ai ma vidéo dessus. C'est super. Je réduis ce texte un peu. Je réduis mon texte. Ok, je bouge ça un peu. Allez hop. On bouge ça, on donne un peu, un peu de forme à ce truc. Et c'est super. Donc pourquoi je fais ça C'est juste pour vous montrer que vous pouvez. Donc sur le conteneur de votre, de votre menu accordéon, s'il n'y a pas assez de place, hein, je, peux augmenter la, je peux augmenter la taille. Hein, on en avait déjà parlé. La taille du conteneur, je l'augmente un peu plus. Okay. Si je trouve qu'il n'y a pas assez de place, je peux donner de la taille. Et là, du coup, je peux mettre des informations que je veux sur mon menu accordéon. Et ça va créer peut-être des effets surprises euh, pour, euh, pour votre audience, pour vos visiteurs. Ou vous pouvez même l'utiliser si vous faites de la formation. Ça peut être intéressant. Euh, euh, sujet principal, donc introduction, euh, sujet 1, sujet 2, sujet 3, etc. Le faire en menu accordéon, ça peut être pas mal. Okay? Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez faire, sur euh, que vous pouvez utiliser sur votre site internet ou sur votre plateforme. Donc, pour moi, le menu d'accordéon, c'est quand même un, un, un, élément, un élément important. Je, je trouve, hein, en tout cas dans cet ça, ça cas facilite, ça facilite la tâche. Si vous voulez créer votre site internet, hein, euh, vous-même, nous, nous avons créé pour cela une plateforme de formation gratuite pour vous. Euh, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur notre site internet ok. une fois que vous êtes dessus, vous scrollez vers le milieu de la page, vous avez un bouton, je commence ma formation, vous cliquez dessus, vous créez votre compte gratuit et partant de là, vous aurez toutes les ressources hein, sur votre compte, vous pouvoir créer votre site internet et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vos remarques et vos questions sont les bienvenues. N'oubliez pas également de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve prochainement pour une, pour une autre présentation. Bye bye.